Plus les mots pour te parler de mon cœur. L'espoir n'est plus qu'un tombeau où l'on enterre le bonheur. Tous les pétales de ma vie se sont fanés aujourd'hui. Reste nos souvenirs d'hier et pour ce jour nos prière Mais comment vivre sans toi si tu n'es plus là? Ne te trouve pas, mais comment vivre sans toi si tu n'es plus là Qu'on mon âme Mais crois-moi je ne soupirai pas Qu'on parle de nous au passé Je ne peux pas l'accepter Je te ressens près de moi mais ces gens ne te voient pas J'ai tellement froid, recouvre-moi J'entends ta voix, mais ne te vois pas Donne-moi la main Sans toi, je ne suis plus rien Mais comment vivre sans toi Si tu n'es plus là Mon cœur te cherche Mais mes yeux ne te trouvent pas, mais comment vivre sans toi Si tu n'es plus là comprenne mon âme Mais crois-moi, je ne pas Je cherche l'espoir qui m'aidera à vendre ce destin Je cherche au loin de paix Heureux que tu m'as peint, je pleure, tu ne me vois pas, je t'appelle.